Quelle est la première chose à faire lorsque vous montez dans votre voiture Comment vous êtes-vous préparé à conduire Il est très important. Ok, alors voilà. Donc Mandip conduit pour la première fois donc si tu envoies la voiture avec moi, il ferme la portière et je lui ai demandé, alors tu sais, quelle est la première chose que tu fais quand tu montes dans la voiture Mandip, quelle sera la première chose que vous ferez Mettez la ceinture de sécurité. Ok, ouais, et eh bien n'en faites pas la première chose. Bien sûr, la ceinture de sécurité est très importante et vous devrez mettre une ceinture de sécurité, mais la première chose que vous devez faire lorsque vous montez dans votre voiture est de verrouiller votre porte. Maintenant, beaucoup de gens disent que ma voiture verrouille les portes automatiquement. Oui, toutes les voitures font ça, mais c'est quand vous êtes prêt et que vous roulez sur la route. Quand tu bouges, ok. Maintenant, l'idée de verrouiller une porte dès que vous montez dans vos voitures est de vous protéger. Lorsque vous êtes à l'intérieur de la voiture et que vous vous garez, ce que les gens font de nos jours lorsqu'ils montent dans la voiture, c'est d'appeler le téléphone portable, puis de commencer à regarder le téléphone portable. En regardant les messages peut-être, en envoyant des SMS à quelqu'un, vous savez, les femmes vérifient leur maquillage pour s'assurer qu'il est bon. Ils deviennent distraits et vos portes sont ouvertes. N'importe qui peut sauter et ouvrir votre porte et monter dans votre voiture pendant que vous êtes assis et que vous êtes distrait et les criminels le savent. Ils savent que votre porte est ouverte parce que personne ne la regarde. Donc, pour rester en sécurité, verrouillez votre porte dès que vous montez dans la voiture. Prenez l'habitude de le faire. Que c'est une bonne habitude